Hello, hello, bonjour, chers followers euh, bienvenue à notre émission les rambas de la vie de l'entrepreneur où on va expliquer en fait euh, tous les petits problèmes qu'il y a dans la vie d'un entrepreneur uniquement pour que tout ce qui est négatif, on ne va pas parler du positif, on ne va pas parler du succès parce que d'abord il y en a trop sur Facebook, il y en a trop sur internet et puis ça donne une mauvaise image de l'entrepreneuriat et ça baisse d'illusions ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors que dans la vie de l'entrepreneur, il y a plus de problèmes et on apprend de ces problèmes-là. Et cette émission va vous permettre, pour vous qui vivez des difficultés dans l'entrepreneuriat, de voir, d'avoir espoir, de vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent les mêmes difficultés que vous et ils peuvent, ils peuvent, vous pouvez vous en sortir. Voilà les leçons que vous pourrez tirer de cela et puis éviter ça à l'avenir. Voilà. Donc, pour ce premier épisode des rambas de l'entrepreneuriat, de la vie de l'entrepreneur, je vais vous parler du jour où j'ai décidé d'être franc-maçon, où j'ai décidé d'intégrer la franc-maçonnerie. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, bon, ça va vous étonner, puisque beaucoup me connaissent comme chrétien, fervent chrétien, donc ils vont se dire Ah, le, le, le coach est... Euh, euh, » euh, euh, pourquoi le coach a pris cette décision-là Alors, à ce moment-là, à l'époque, il y a 20 ans de cela, où j'ai pris cette décision d'intégrer la formation il faut savoir que j'étais vraiment galère. Ça n'allait pas même. Mes finances personnelles n'étaient pas au beau fixe. J'étais endetté. Et mon compte épargne était vide. Je vivais au jour le jour. Je vivais au jour le jour. Et il y avait une dette en particulier qui, qui me gênait même. C'était la, la dette de mon assurance automobile. J'avais fait un deal avec mon conseiller d'assurance pour qu'il me donne à chaque année eh, la nouvelle assurance automobile pour l'année suivante et puis qu'il me permet de payer sur toute l'année. Donc vraiment, c'était un très bon deal. Je pouvais payer par petites tranches eh, sur toute l'année. Et cette année-là était tellement dure financièrement que je n'ai rien versé comme, comme paiement, ce qui fait que toute l'année, eh, quand l'année suivante est venue, et quand je devais maintenant me procurer, je devais me procurer la nouvelle année, euh, la nouvelle auto, euh, assurance auto, j'avais la dette de l'ancienne. Pendant un an, je n'ai pas pu payer. Je n'ai même pas pu verser 5 francs. Donc le gars commençait vraiment à s'énerver et c'était moi-même, j'étais génie même. C'est quoi L'assurance faisait à peine 76 000 francs. Donc je n'ai même pas pu verser 76 000 francs en un an. Donc ça, c'était honteux. Je n'avais même pas 5 000 pour C'était dur. Et j'étais frustré d'autant plus que je me considérais à l'époque comme un bon chrétien. Je priais tous les jours étant chrétien catholique. Non seulement je, je, je priais et j'allais à la messe tous les jours, en plus de la messe du dimanche. J'enseignais le catéchisme. Contrairement à d'autres il bon, y a très peu de chrétiens qui, qui, qui, qui font la messe, même le dimanche. Moi, à la je faisais la messe tous les jours que Dieu fait. Du lundi au dimanche, je suis à l'église. J'ai fait mes messes. Donc, c'était... C est, c est, je trouvais frustrant que Dieu ne, ne, ne, ne m'aide pas à sortir de ces difficultés financières. Et au niveau même du travail, c'était pareil. J'étais un gros bosseur. Je faisais partie des gars qui, qui venaient avec son ordinateur personnel au travail pour pouvoir faire avancer, faire des rapports. Je venais même avec mon imprimante. Tu vois, à tel point que j'ai eu une promotion et à mon tour, moi j'ai eu une promotion pour devenir chef de service. La direction générale a décidé que cette promotion-là n'allait pas être suivie de soldes et d'incidence de, de, de, de, financière donc promotion pourquoi as quoi il y a des gens qui est chef et puis il n'y a pas l'argent qui est venu dessus donc j'ai dit j'étais amère même j'étais à mer et donc pour régler mon problème j'étais là parce que j'ai pris Dieu je n'ai pas de réponse et puis j'ai dit bon attends j'ai demandé crédit à la banque mais je n'ai pas aussi les crédits je mets pas les crédits. J'ai dit, déjà, mais il y a des dettes, et des petits fournisseurs, j'ai pris crédit d'habits ici, j'ai pris crédit de temps, je n'ai pas fini de payer mon assurance auto, tout ça. J'ai dit, bon, j'ai pas demandé des à la banque. J'avais jamais demandé de prêts à la banque. Donc, c'était la première fois. J'ai dit, bon, j'ai jamais demandé de découvert. Je demande ça. non, la, la, la, la conseillère clientèle m'a dit, non, monsieur Armand, ça va vite pour vous, la, vous n'avez jamais demandé de crédit à la banque. Non, ça va, ça va être chaque chape même. Et puis on voit vos salaires régulier depuis des années, tout, tout, tout. J'ai dit, je demande de crédit à la banque. Elle m'a donné toutes les assurances, elle dans deux semaines. Je vais pas cité le nom de la banque. Elle dit en deux semaines, on va vous verser le, le prêt. Donc pour moi, j'ai je vais, je vais dit au gars, d'ici trois semaines au plus tard, je vais te payer. J'ai dit au conseil d'assurance, d'ici trois semaines, je vais te payer ton assurance tout. Je vais même payer même la nouvelle que tu veux me donner où j'ai un an pour payer là. Je vais payer, donc je vais payer les deux assurances, la dette passée et puis la nouvelle en même temps. Deux semaines, au foyer, il n'y a, a pas de crédit. J'appelle la conseillère, elle me dit non, elle a transmis le dossier à sa patronne, le directeur, je lui dis, la directrice, je lui dis, depuis pris le dossier, elle comprend même pas, elle dit, mais c'est un bon client, il n'a pas de problème, son compte est propre, tout et tout, il n'a pas de découvert sur son compte. Voilà, c'est vrai, vivons jour le jour Mais je devais pas à la banque aussi. Mais j'étais en boule Donc j'ai commencé maintenant à me cacher Du gars J'ai commencé à me cacher maintenant de l'assureur Il m'appelle Je cache, quand il voit un numéro que je connais pas Je décroche pas, ben, il me dit c'est lui Et tout ça Mais non, je sais pas dans quel coup Il a fouillé dans son dossier Et puis il a trouvé le numéro de ma femme Et puis il a appelé ma femme il a allumé ma femme même. Ouais, ton mari doit, il se cache tout le temps. Il yeah. est dans un elle, elle m'appelle. Que voilà, la sœur m'a appelé tout ça là pour m'engueuler. Il a dit l'humiliation même. Tu, es, tu vois tu, tu es fâché même et puis tu ne peux même pas appeler la présente. Il doit même, il n'a pas l'argent. Donc j'étais, il est tombé comme ça. Dis, mais comment il peut appeler ma femme pour lui dire, ouais, moi il doit que ton mari se cache. Il a ah à coup de 76 000 d'Abidjan ici. 76 000 francs CFA. Il dit, on boule même. Donc, je décide d'aller poser mon problème à Dieu. Il dit, non, je dis à Dieu. Donc, comme je faisais mes messes tous les jours, le matin, j'arrive à la messe. J'arrive à la messe. J'ai pris toute la messe, mais je suis quasiment à genoux. J'ai pris, j'ai dit à Dieu, vraiment, je suis épuisé. Je suis épuisé de prier et puis d'être dans des difficultés financières. Aïe, toi c'est comment Tu vois, non Qu'aujourd'hui, il faut me parler. Il faut me parler, il faut me dire comment il peut faire pour sortir de là et tout ça. Et puis, euh, j'entends une voix qui me dit, écoute l'évangile du jour. Donc pour moi, il va avoir mon salut. Donc j'écoute l'évangile, je n'ai jamais oublié cet évangile. Après ça, j'ai retenu même le passage par cœur. Matthieu 7, 7. <rire> Le père commence à parler à la messe, il commence à lire l'évangile du jour. Demandez et vous recevez. Cessez et vous, et vous trouverez. Quiconque frappe à la porte va venir. Quand j'ai entendu ça j'étais en poule. J'ai dit, voilà. Voilà. Donc tu ne vas même pas me mettre dans ce genre de théories là Tu ne vas pas me mettre dans ce genre de théorie-là. Donc, les gens me regardaient, ils priaient à haute voix. Je dis, tu n'as pas me Seigneur, tu n'as pas mis non dans ces gens de théorie là. Tu as dit, comment il ne t'a pas demandé là-dedans? Tous les jours que Dieu fait, il te dit, non, il faut m'aider, il faut faire, il va y avoir augmentation des salaires. Il y a une promotion sans augmentation. Et puis, c'est ce jour, je dis, j'étais tellement boule, je dis, non, tu m'énerve même. Que si aujourd'hui, toi, toujours, tu es là qui parlait les mystères, demandez-vous les choses, attends. On, on, on, on demande l'argent. C'est ce qu'elle t'a demandé là. Est-ce que c'est compliqué? Il ne te demande pas l'argent pour aller au train. Il ne te demande pas l'argent pour aller faire quel truc. C'est trop compliqué ce jour-là. Il a dit si tu ne me donnes pas le blé. Donc il a fait une prière de menace même. Il a dit à Dieu si tu ne me donnes pas blé pour régler mes problèmes, moi je vais à la fin maçonnière. Là-bas, moi je suis ton gars, Satan, ton opposé. Il est concret. C'est gomblé. Ils n'ont qu'à vendre les arônes quoi, mais ils n'ont pas de problème de pognon. Mais toi qui es là, tu dis, on n'a qu'à se consacrer à toi. on je me consacre à toi, nuit et jour, il y a un fou, il n'y a pas blé. Toujours les difficultés financières. J'ai la honte même. Ton enfant doit. C'est nous fait honte, on en parle mal de nous habitués ici. Alors qu'on est bourré dans les églises. On est devenu menteur. Non, il y a autant menti et puis aller chez Satan Et puis là-bas, il y a mon bon blé. Que de rester chez toi là-bas où il n'y a rien. Et puis finalement, il fini par pécher, mentir, me cacher, prendre les crédits à bien ici. Donc moi, je m'en vais à la formation. Voilà. Je sors de là, il m'aide être formation. Voilà, mon sou fout du reste. Aucune conséquence. Et puis tout ça là, je disais ça. Hein. Et il y a une voix, bon, les mystiques appellent ça les rémas. J'ai entendu clairement. « Est-ce que tu as écouté ce que je suis en train de dire ?» Il dit « Oh, tu, tu, tu connais ce passage-là par cœur, demandez-vous de billet, fais ça !» La voix dit « Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit ?» Donc je reprends, j'avais mon portable, en ce temps-là, il y a les textes du jour, et plutôt, j'avais, plutôt, pas mon portable, j'avais un petit livret dans l'Église catholique pour ceux qui connaissent, on appelle ça « Compagnon des prières ». Donc je salue le Père Jean-Zenzin Jean Bayot, euh, qui est décédé maintenant, qui est un des initiateurs de, de, de, de ce livret-là. Donc il y a tous les textes du jour. Donc étant donné que j'allais tout le temps à la messe, j'avais acheté ce livret-là, coûtait écouter francs. pour tous les textes du jour. Donc je reprends et puis je relis. J'ai relis, je tombe sur le verset 12 de ce même chapitre-là. Mais parce que je n'avais jamais fait attention à ça, chaque fois, c'est demander, et vous trouverez, et, et vous recevrez. cherchez, et vous trouverez, Frappez à la porte, on va vous ouvrir. Mais le, la fin du verset, le verset 12 dit, tout ce que j'avoue, lien, hein, c'est que ce verset 12 dit, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour, pour, pour Faites-le aussi pour eux. Aïe. Et puis le verset revient dans ma tête. Mais ça, c'est quoi ça donc tu me dis que c'est la solution à mon problème quoi Mais moi j'ai problème d'argent Donc qu'est-ce qu'il doit faire Je dois donner l'argent à des mandiens quoi Non il dit Djo, fais-moi Mais derrière n'est pas le blé Tu, tu me dis pour résoudre mon problème Pour résoudre mon problème De faire ce que moi je veux là Que en fasse pour moi là De faire ça pour les autres Mais moi je veux qu'on me donne le blé Donc qu'est-ce qu'il doit faire Mon peu d'argent qui est là Qu'il doit prendre pour manger là C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes chose. Le Seigneur dit écoute bien c'est ce que je t'ai dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi aujourd'hui, fais ça pour les autres. Donc, je suis en train de méditer, donc la messe finit, j'abandonne mon projet de franc-maçon, j'ai dit bon, ce que je suis, j'attends là si j'applique ce que tu vas me dire, et que l'argent ne sort pas, direct, franc maçonnerie il y a un tonton là, j'ai l'appelé, elle dit « comment on fait pour rentrer dedans Mais Lui n'a pas de problème de sous. Donc, j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais... Je, je, je. Donc, je me dis tu' ce verset-là, puisque tu m'as dit que c'est ça qui peut résoudre mon problème. J'ai dit, en bon, fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Je me suis rendu compte que ce que je voulais, je voulais que la banque valide mon dossier de crédit bancaire ou que positionne mon argent, pour que je puisse payer le crédit du monsieur-là. Puis même payer même, c'est un crédit de 600 et francs. Je devais 72 000. Donc, j'ai dit, bon, je, je, je dis, mon je veux que le dossier aille vite. Donc, je vais au bureau et l'esprit me dit, tu es sûr que toi aussi, là, tu n'as pas, tu n'es pas assis sur le dossier des gens. Je regarde, je vois, il y a plein de dossiers sur mon bureau que je n'ai pas traité. Aïe Il y avait trois dossiers. Il me rappelle très bien, il y avait trois dossiers, je m'était assis dessus. On vous avez dit qu'on m'avait nommé chef de service, donc j'avais ma promotion. Mais il ne m'était pas occupé de ça. Il y avait un dossier d'un pauvre employé qui, on s'était trompé sur son salaire en décembre. On s'est trompé, on a ponctionné son salaire. Et depuis là, il a fait requête. Moi, j'étais chef de service financier des, des moyens généraux. Il a fait une requête pour qu'on puisse payer son... On puisse retrocéder son salaire, quoi. Tu vois, non Et depuis six mois, le dossier la traite, n'a pas traité. Les ressources humaines disent qu'ils attendent que moi je valide financièrement pour qu'eux puissent. Parce que eux, quand eux, ils font les calculs de salaire, il faut que les financiers disent qu'il y a l'argent pour pouvoir payer, pour pouvoir payer euh, la masse salariale. Donc, ils ne peuvent pas traiter ça tant que moi je n'ai pas validé. Et le dossier du gars, c'est un propos du coup. Tu Je n'ai pas traité ça. Deuxième dossier, c'était un fournisseur. Un fournisseur. Lui, il y avait son chèque. On a le le, le DAF a signé son chèque. Maintenant, pour appeler le fournisseur pour venir chercher là. il suis assis dessus. Avec une semaine, le chèque a trahi. Troisième dossier. Il y avait des, un, un, un collègue qui devait faire une mission à l'intérieur du pays. Ces frais de mission-là, nous les financer là, on doit valider ça. Tiens, on n'a pas validé. Les trois dossiers là. J'ai pris ça, j'ai traité sur place. J'ai demandé à mes collaborateurs, envoyez-moi tous les dossiers qui traînent. Je vais viser, je vais traiter tous les dossiers, Le courrier fait, les courriers à faire. Envoyez des signes. J'ai dit, mon bureau est devenu net. J'ai tout signé. J'ai tout signé. Et puis maintenant, il était 16h. J'ai dit, ah, les banques ferment à Abidjan ici à 15h. La banque m'a pas appelé. Donc j'étais là, j'ai dit, bon voilà Seigneur, voilà encore une, un truc que tu, tu, tu m'as donné et puis tu pris pas, voilà encore. Après ça vous dit, non j'ai mal interprété ta parole, bon, moi je vais aller, affaire d'interprétation, je suis fatigué, mais là à la fin ma sonnerie comme prévu. Voilà, donc j'ai en train de lancer mes affaires, j'ai traité les, différents, les derniers dossiers, tout et tout. Je vous assure, à 17h15, je m'apprêtais maintenant à prendre... Je n'ai plus d'espoir. Pour moi, la banque ferme à 15 heures. Ah, en fait, je ne savais pas qu'en fait, la, la banque ferme à 15 heures pour la clientèle de, qui vient à la caisse. Mais les banquiers, eux-mêmes, continuent de travailler. Donc, les gars ont traité mon dossier. 15, 17h15, je reçois un appel. C'est ma conseil clientèle. Elle dit Monsieur, à mon bonne nouvelle, votre dossier de crédit a été validé. <rire> votre dossier de crédit a été validé. Demain, on positionne mon Dieu. Non, mais ce jour là <rire> c'était la fête au village même. Non, les frères, je vous explique que Dieu est fidèle dans sa parole. Woo! Non, j'ai dit c'était impensable, impensable. Et tenez-vous bien, deux semaines après, la direction est revenue sur sa position et ils ont ajouté Augmentation des salaires à ma promotion. Mon salaire, ça a été multiplié par deux. C'était multiplié par deux. Donc, voilà mon, mon, mon, mon voilà comment je me suis sorti d'un pétrin. Donc, je voulais partager ça. Alors, quelles est les leçon à tirer J'ai toujours tiré les leçons des rembards de la vie de l'entrepreneur. Première leçon, c'est que ce n'est pas la religiosité qui va vous sauver mais de l'application des lois spirituelles, même des lois physiques même et finalement ce n'est pas un miracle ce n'est pas un miracle qui m'a sauvé, c'est l'application des lois simples ok, et quiconque applique ces lois là dans la vie d'un entrepreneur, quiconque applique ces lois là va va, va, va, va, va, va, son argent une des lois simples que Dieu nous dit qui gagnera ton Père à la de ton front. il faut travailler il faut travailler, les entrepreneurs disent, ouais, il y a des difficultés, mais ils ne bossent pas. Ils sont partisans du moins d'effort. Et puis c'est toujours eux qui veulent beaucoup d'argent. Ils ne bossent pas. Ils font investissement. Ils pensent que l'argent va travailler seul. L'argent, il a des pieds, hein, des bras. Et puis il va soulever. C'est comme si tu, tu déposes l'argent en bas d'une table et puis tu veux que l'argent, ça la table. Ça ne peut pas. C'est l'homme qui travaille. OK Voilà. Donc... Euh c'est ça, c'est ce que moi j'ai tiré de, de, de, de.. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé d'appliquer les lois spirituelles. C'est les mêmes lois que les francs-maçons et autres là appliquent. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Et ça marche parce que c'est des lois que Dieu lui-même a établies. Ça marche pour quiconque les applique, pour si tu es un mauvais gars. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous dis à ciao, ciao. C'était. La première vidéo, elle a été longue particulièrement, mais après, ça sera un peu beaucoup plus court. Il fallait que j'explique un peu les rembats de la vie d'un entrepreneur. Bye bye